Bonjour et bienvenue dans cette puissante méditation avec la lune, et plus précisément dans cette méditation avec la pleine lune rose, qui est d'ailleurs une pleine lune 2020 très particulière, puisqu'il s'agit d'une super lune rose. La particularité de cette hypnose spirituelle, de cette méditation guidée et qui offre une très puissante méditation guidée, c'est que vous allez vraiment méditer avec la lune, avec la super lune puisque dans la mesure du possible, vous allez vraiment regarder la lune, que ce soit de votre jardin, à travers votre fenêtre, sur votre balcon. Ou alors, si vous n'avez pas une vue sur la pleine lune ou que vous faites cette méditation guidée durant la journée, eh bien vous allez la regarder au moyen d'une photo sur votre écran PC, votre smartphone ou autre support visuel. D'ailleurs, au moment de la méditation, le présent visuel que vous avez, à savoir une bougie et une lune en arrière-plan, va changer, laissant place à une vidéo de la lune que vous pourrez fixer durant la méditation si vous le souhaitez. Donc grâce à ce visuel, il va vous être encore plus facile de profiter de tous les bienfaits de la super lune rose et notamment des énergies vibratoires puissantes du portail énergétique dans lequel on est depuis le 4 avril, portail énergétique qui se termine le 22 avril. Donc concrètement, cette méditation guidée, cette hypnose spirituelle va vous faire bénéficier des énergies de la pleine lune, d'élever votre taux vibratoire et de bénéficier des énergies 5D. Je ne sais pas si tout le monde réussira à faire toute cette méditation guidée dès la première écoute et donné qu'énergétiquement parlant, ça remue pas mal, vraiment pas mal. Donc, sachez que vous pouvez à tout moment arrêter la méditation guidée, le temps d'intégrer toutes les énergies de la pleine lune, le temps de reprendre votre souffle si je peux dire et de faire la séance quelques heures plus tard, simplement, dans ces cas-là, reprenez l'écoute de cette hypnose spirituelle dès le début de la vidéo, c'est important et vous verrez qu'à la deuxième écoute, les énergies vibratoires seront moins intenses physiquement parlant et donc beaucoup plus faciles. Néanmoins, Sachez que j'ai conçu cette méditation pour que le passage des énergies reçues soit le plus facile, le plus confortable possible. Mon accompagnement, ma voix, ma présence tout au long de cette méditation sous hypnose est justement là aussi pour tempérer l'afflux énergétique et par ailleurs je laisse notamment des temps de pause, des temps d'intégration suffisants pour intégrer les énergies vibratoires. Voilà, maintenant le portail énergétique est là, il est ouvert, il est puissant, cette pleine lune est une super lune tout aussi puissante, vous connaissez très bien les effets de la pleine lune sur nous et en plus il se trouve qu'elle est dans une configuration très particulière disons qui lui donne encore plus de force donc ne soyez pas surpris de ressentir vraiment ce que je vais vous dire durant cette méditation guidée, surtout qu'on est totalement dans de l'énergétique, de l'énergétique pure, dans du vibratoire dans cette méditation et que en fonction de vos croyances, de vos attentes, de votre développement personnel, de là où vous en êtes ou pas, de votre connexion à la 5D ou pas, eh bien, vous pouvez par exemple avoir ce que certains appellent une montée de Kundalini ou une poussée de Kundalini. D'ailleurs, certains d'entre vous font peut-être cette méditation guidée dans l'espoir de vivre cet éveil de la Kundalini, qui est une expérience très recherchée. Et d'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo dessus durant ce portail, j'essaierai en tout cas. La prochaine séance mise en ligne dans les heures qui viennent est sur la loi d'attraction sous hypnose. Deux autres séances d'hypnose euh, suivent durant cette semaine. Bref, abonnez-vous et activez bien les notifications pour être informé de la mise en ligne de mes séances. Dans tous les cas, si vous souhaitez que je vous accompagne personnellement au cours d'une séance d'hypnose en ligne, sachez bien évidemment que cela est possible. Il vous suffit juste pour cela de vous rendre sur mon site internet et d'y prendre rendez-vous. Voilà, il était important de préciser le cadre de la séance qui va suivre ces choses faite. Alors, avant que je ne vous fasse méditer avec la Lune, donc, quelques précisions et informations utiles et nécessaires de savoir sur cette pleine Lune, puisqu'elles vous permettront de mieux comprendre ce qui se passe, ce que je vais dire durant cette méditation, puisque ces informations vous aideront à mieux comprendre l'intérêt de méditer en période de pleine Lune et l'avantage que vous pouvez en tirer. Par ailleurs ça met déjà dans le bain de cette hypnose puisque ça prépare votre esprit à la suite et lui montre les opportunités qu'offre la méditation avec la lune. Alors première chose, cette hypnose spirituelle est faite spécialement pour la pleine lune du 8 avril 2020, donc la super lune du 8 avril 2020 puisqu'elle tient compte des particularités conjoncturelles énergétiques actuelles. Pour les autres pleines lunes je referai cette vidéo mais je l'adapterai en conséquence. Deuxième chose, la particularité de la pleine lune d'avril 2020 est qu'elle devrait être la lune la plus lumineuse, la plus brillante de l'année 2020. Donc, symboliquement parlant, cette lune est celle qui nous apportera le plus d'éclairage, le plus de lumière. Troisième chose, l'énergie de la super lune rose agira jusqu'au 11 avril. Et le 12 avril, c'est Pâques, qui représente symboliquement la renaissance, la fécondité, la sortie du désert, la fin des tribulations, bref, la vie, le renouveau. Ensuite, on peut remarquer que la Superlune d'Avril tombe pile au milieu de la Semaine Sainte. Semaine Sainte qui a commencé pour les chrétiens le dimanche 5 avril et se termine le samedi 11 avril. Je précise, si vous ne savez pas, que toute pleine Lune agit aussi trois jours avant la date J et trois jours après. Concrètement, la Superlune du 8 avril 2020 qui aura lieu à 4h35 du matin très précisément, a déjà commencé à agir sur vous depuis le 5 avril et agira jusqu'au 11 avril. En résumé, la superlune coïncide incroyablement bien avec la semaine sainte, ce qui d'autant plus frappant parce que, comme vous le savez, une grande partie de l'humanité est actuellement au carotène et que l'on est en période de carême, le carême qui représente la carotène bibliquement parlant. Concrètement, ça veut dire quoi Eh bien, nous nous trouvons actuellement en carotène, au même moment de la période chrétienne de l'année, faisant référence aux 40 années passées dans le désert par le peuple d'Israël, entre sa sortie d'Égypte et son entrée en terre promise, période faisant aussi référence aux 40 jours passés par le Christ dans le désert, entre son baptême et le début de sa vie publique. Symboliquement parlant, le chiffre carotte représente l'état de préparation nécessaire à de nouveaux commencements. Ajoutez à cela que le jour de la super lune tombe pile à la moitié de la semaine sainte et sachant que l'influence de la lune commence trois jours avant le jour de la pleine lune et se poursuit trois jours après, cette super lune d'avril 2020 couvre donc la totalité de la semaine sainte, semaine sainte destinée à se remémorer la passion du Christ. Au passage, petit clin d'œil, nous sommes en 2020, 20 plus 20, carotte. On retombe donc sur cette notion de carotène. Et tout cela est d'autant plus étonnant que, autre information, l'influence de la superlune, qui a donc commencé le 5 avril, coïncide extraordinairement bien avec l'ouverture du portail énergétique du 4 avril 2020 et qui restera ouvert jusqu'au 22 avril 2020. Portail énergétique porteur de l'énergie 444, énergie appelant au retour à soi, à son intérieur et ça tombe bien parce que, coïncidence ou pas, nous sommes appelés à nous confiner chez nous et donc la moitié de la population mondiale environ est en confinement chez elle, dans son intérieur donc. Tirez-en ou pas les conclusions que vous voulez. Tout dépend si vous croyez au hasard, aux coïncidences. En tout cas, une chose est sûre, la super lune d'avril est vraiment une méga super lune à ne pas rater. Vous connaissez tous l'influence de la lune sur les marées. pas besoin de vous rappeler que notre corps est composé de 50% à 80% d'eau selon notre âge. Je vous laisse imaginer l'impact de cette super lune, de cette super pleine lune, dans cette incroyable configuration énergétique et même spirituelle. Nul besoin de rappeler non plus que depuis la nuit des temps, la pleine lune est synonyme de changement, de renouveau, les phases lunaires synonymes de rituels divers et variés. Précision, la pleine lune rose c'est quoi C'est tout simplement la première lune du printemps. Elle n'est pas rose du tout, elle sera même plutôt rouge, rouge orangé, Le rouge étant le symbole de la vie, de tout ce qui est vital. Et pour la petite histoire, on parle de super lune tout simplement parce que la terre et la lune sont éloignées de moins de 358 000 km. Je me rends compte que je ne me suis pas présentée, alors je vais le faire tout de suite. Je suis Audrey Le Guériac, hypnothérapeute depuis 2011. J'aide les personnes à maigrir, à arrêter de fumer, à retrouver le sommeil, la confiance en eux, etc. Je suis maître praticienne en hypnose Ericksonienne, donc en hypnose conversationnelle. Alors, c'est quoi l'hypnose conversationnelle Eh bien, c'est une hypnose informelle, invisible. Concrètement, je n'ai pas besoin de vous dire de rentrer sous hypnose pour vous hypnotiser facilement sans que vous en ayez conscience, simplement voilà, en vous parlant dans une conversation simple, que vous semblez euh, somme semble toute banale, naturelle. Et bien sûr, je fais de l'hypnose spirituelle, c'est-à-dire que j'aide les personnes à atteindre leurs objectif en matière d'éveil spirituel, de réunion de femmes jumelles, de connexion à la 5D, d'énergie, de karma-thérapie, de mission d'âme, bref, pour faire simple, on va dire que l'hypnose spirituelle traite de toutes les problématiques et objectifs liés aux croyances qu'une personne peut avoir sur la vie, sur la mort, l'avant, l'après, l'invisible, euh, la spiritualité, qu'elle soit religieuse ou pas. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, abonnez-vous à mon profil euh, Facebook professionnel et à ma page Facebook professionnelle également. Allez, installez-vous maintenant face à la lune si vous la regardez de votre intérieur et que la température le permet, ouvrez la fenêtre, c'est encore mieux. Et si vous ne pouvez pas observer la lune directement dans le ciel, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, la regarder face à un écran ou tout autre visuel. Vous pouvez faire cette méditation debout si vous le souhaitez, mais dans ces cas-là, mettez une chaise à moins d'un mètre de vous afin que vous puissiez vous asseoir à n'importe quel moment si vous le désirez durant la méditation guidée. Si vous préférez être assis, veillez à avoir les jambes décroisées et les pieds totalement posés sur le sol, assis ou debout donc peu importe, par contre ne vous allongez pas. Assurez-vous bien évidemment qu'aucune sonnerie, qu'aucun vibreur ou autre ne vienne vous déroger, votre environnement sonore doit être le plus calme possible, le plus propice à cette méditation avec la lune. Et dans tous les cas, mettez des écouteurs, ce n'est déjà fait, afin que votre esprit soit totalement connecté à ma voix et qu'elle vous imprègne totalement. Allez, c'est parti. Face à la lune, fermez les yeux. Simplement le temps de remplir totalement vos poumons durant quelques secondes de profondes inspirations par le nez et expirations par la bouche. Allez-y vous inspirez par le nez… vous remplissez totalement vos poumons… et vous expirez par la bouche… encore allez-y… vous inspirez profondément par le nez… et expirez totalement l'air… par la bouche… Continuez… ressentez la sensation de l'oxygène qui monte dans votre tête… et laissez s'évacuer déjà quelques tensions à l'expiration… Et continuez ainsi. Replissez bien tous vos poumons. Et expirez totalement l'air par la bouche. Une dernière fois, respirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Ouvrez les yeux maintenant… et respirez encore une fois par le nez… en vous concentrant sur cette lune… et expirez par le nez cette fois-ci… totalement expirez par le nez… reprenez une respiration habituelle… plus calme… En ne pensant tout simplement plus à votre respiration. Oui, vous oubliez votre respiration, mais vous focalisez toutes vos pensées, tout votre esprit vers cette pleine lune. Laissez votre regard suffisamment fixe afin de ne penser qu'à la lune, afin de ne voir que la lune… Fixez la lune… Vous pouvez bien sûr cligner un peu des yeux parfois pour votre confort oculaire… mais tout ceci va se faire naturellement de toute façon… Laissez ma voix et la musique apaiser le flux d'éventuelles idées ou pensées. Le temps que l'énergie de cette super lune atteigne votre corps et imprègne vos pensées. Vous mettant ainsi dans un agréable état de conscience modifiée. état de conscience amplifiée… amplifié sous l'influence du charme enchanteur de la pleine lune… prenez le temps de profiter de ce moment… Contemplez… la beauté de cette pleine lune… Voyez-en, voyez-en toute la profondeur, toute la magnificence. Ne pensez qu'à la lune. Pensez juste à elle. et simplement à elle. Vivez cet instant privilégié, cet instant unique de profonde communion avec l'astre lunaire. Ressentez la magie du moment. Fermez les yeux quelques instants pour mieux vous délecter de chacune des précieuses secondes que vous vivez en vous harmonisant déjà avec la pleine lune. Voyez, devinez la lune à travers vos paupières closes. Oui, voyez-la, devinez-la. Ne cherchez pas à aller vers elle, laissez-la venir. C'est une super lune… elle est donc beaucoup plus près de vous… que les autres… pleines lunes. c'est elle qui cherche… à venir… à se rapprocher… alors… accueillez-la… oui… accueillez cette lune… Ressentez d'ailleurs votre esprit s'ouvrir, s'ouvrir en grand. Vous pouvez avoir une impression d'ouverture. D'immense ouverture au niveau de votre front, d'une immense ouverture sur le dessus de votre crâne. Oui, oui, l'impression d'une immense ouverture au niveau de votre poitrine. une immense ouverture au niveau du cœur. Peut-être même avec déjà cette cette déconcertante mais tellement merveilleuse sensation d'infini dans la poitrine. Ressentez l'infini de votre poitrine. Comme si une porte à l'intérieur de vous… s'était ouverte en grand… en grand, en très grand sur l'infini… sur l'espace… l'univers… oui… ressentez l'univers, l'infini en vous… ressentez cette incroyable sensation… de puissance… d'immensité en perpétuelle croissance… oui ressentez cette croissance exponentielle en vous se multiplier… Ressentez également l'expression de l'infini dans votre tête… sur votre crâne… Ressentez-en l'énergie vibratoire… l'énergie céleste… L Énergie stellaire, l'énergie cosmique, ressentez l'univers elle, ressentez l'univers elle, oui, ressentez l'énergie, univers elle… elle votre tête… elle… la lune… Vos inspirations installent… oui installent toute énergie puissamment positive… toute énergie puissamment divine… toute énergie lumineuse… toute haute énergie spirituelle… ressentez-les dans tout votre être du sommet de votre crâne… jusque sous vos pieds… et du bout des orteils… jusqu'au crâne… traversant tout votre intérieur… Ressentez-les dans vos bras… jusqu'au bout des doigts… ressentez-les investir votre colonne vertébrale… du bassin… jusqu'à la nuque… et de la nuque… jusqu'au bassin… Sentez cette énergie créer l'infini en vous. Vos inspirations installent, intègrent toutes ces sublimes énergies en vous, dans votre corps, dans votre cœur. Ressentez, vivez. Avec les énergies d'amour inconditionnel, ces énergies de paix, ces énergies d'abondance, ces hautes fréquences énergétiques. Vivez la Lune ressentez… Vos expirations régulent à merveille tout ce que vous ressentez… tout ce que vous accueillez… pleinement… tout s'intègre… ouvre les yeux maintenant… regardez la lune… et respirez-la tout doucement… oui… respirez tout doucement la lune dans une unique et profonde inspiration… refermez les yeux maintenant… et expirez par la bouche doucement… très doucement le plus possible, le plus loin possible afin d'installer toutes les énergies positives de la lune… à l'intérieur de vous… vivez cette communion… cette connexion… aussi forte, puissante et infinie que soit cette méditation guidée, votre respiration régule, apaise tout cela… Aidée par le calme de ma voix… le calme puissant et serein de ma voix… donc tout ce qui doit glisser… glisse maintenant… Tout ce qui doit s'apaiser, s'apaise maintenant. Car aussi puissantes que soient ces énergies, elles fusionnent le plus confortablement possible avec vous. Avec vous et avec l'ensemble de toutes vos structures. Et vous ne pouvez recevoir que ce que votre corps, que ce que votre esprit peut recevoir. tout en sachant que votre inconscient agit comme un puissant régulateur inter, vous assurant ainsi bien-être et confort durant cette très puissante méditation avec la lune. Alors, votre esprit est tout ouvert, votre cœur toujours ouvert également. Concentrez-vous à présent sur votre enveloppe charnelle, sur ce corps qui est le vôtre, tout en restant bien connecté à la lune. Tenez en conscience que vous êtes, que nous sommes dans un incroyable portail énergétique depuis le 4 avril. Portail qui, balaie tout énergétiquement parlant, portail énergétique 444 qui nettoie… purifie intensément… vous transcende de part et d'autre… élève… élève votre énergie… Oui élève votre énergie vibratoire… élève puissamment votre taux vibratoire lorsque c'est nécessaire… Entre le 4 avril et le 22 avril 2020, il est facile de capter de puissantes et agissantes énergies positives. Et davantage encore durant cette super lune rose. Alors, alors on va aller plus loin dans cette puissante méditation qui va devenir de plus en plus agissante sous l'effet de ma voix, sous l'effet de ma présence bienveillante à vos côtés. Et sous l'effet également de cette musique qui vous accompagne idéalement… et bien sûr… sous l'effet aussi des énergies magiques… positives… que vous envoie la lune… Ouvrez les yeux… regardez-la intensément… encore plus intensément… regardez la lune… sentez la puissance de ces ondes positives vous vous transcendez… sentez la parfaite connexion silencieuse qui… qui agit… opère… Fermez les yeux, et continuez de ressentir tout cela pénétrer vos cellules, vos molécules, votre ADN. Vivez, incarnez ce changement. Ressentez la façon dont les ondes positives de la pleine lune vous régénèrent. Vous régénèrent dans une incroyable synergie. dans une extraordinaire… plénitude… ressentez votre énergie… votre vraie énergie… celle directement issue… de la source… de la source de vie… de la source de toute vie… Oui votre véritable énergie issue de la source de tout ce qui a été, de tout ce qui est et de tout ce qui sera… Oui ressentez votre véritable énergie… votre énergie naturelle… sentez… sentez votre énergie se révéler… augmentez… Oui, ressentez l'expansion de cette énergie sous cette conjoncture céleste… et de plus en plus… sentez toute votre âme se révéler… s'élever… s'élever haut très haut se libérer de toute matière inutile et limitante à mesure où vous prenez conscience de l'infini qui vous parcourt vous habite Élève votre conscience à des niveaux tellement élevés. Ressentez énergétiquement parlant la puissance de cette unique et incroyable expérience que vous vivez en ce moment. Et imaginez. Imaginez la façon dont là maintenant vous traverse une énergie très particulière. Une énergie qui transporte dans son sein une clé. Une clé. La clé. Celle que vous cherchiez sans même oser. La rêver. L'espérer. La clé qui ouvre. La clé qui dort. La clé qui récupère. Oui la clé. La clé qui surpasse toutes les autres. La clé qui autorise. Oui, oui, la fameuse clé. Bien sûr, la clé n'est qu'un terme, dont seul compte la façon dont elle vibre en vous. Tout elle résonne à l'intérieur de vous. Cette clé ne ressemble pas forcément à une clé, mais elle en a toutes les qualités, toutes les vertus, toutes les possibilités. cette clé, cette voix… laissez-la vous toucher ici et maintenant… si c'est bien et bon pour vous… laissez-la… laissez-la libérer tout ce qu'elle doit libérer à mesure où elle vous élève à des niveaux de conscience incroyablement libérateurs… que la lune illumine le ciel de votre vie, ressentez toutes ces puissantes énergies entrer en totale vibration avec vous. Et ressentez votre taux vibratoire s'accroître à votre rythme. Prenez-en la pleine conscience. Et prenez conscience que votre respiration accompagne tout cela dans une régulation idéale. Prenez le temps d'intégrer tout cela. jusqu'à ce que tout cela s'installe dans la matière… dans votre corps charnel… dans votre corps énergétique… dans votre corps émotionnel… pour faire simple dans tous vos corps et… et structures matérielles et immatérielles… Ouvrez les yeux à nouveau et continuez d'apprécier la beauté de la lune, mais aussi la beauté du ciel et de tout ce qui le compose, c'est-à-dire même ce qu'il y a au-delà de votre vision au-delà du ciel… oui… oui… imaginez que vous contemplez l'univers… l'espace… et tout ce qu'il comprend… prenez une profonde inspiration… et refermez les yeux à l'expiration… plongez voler… vibrez respirez… ici… et maintenant… plongez voler… entrez en vibration avec l'univers… et sautez comme vous le faites de manière de plus en plus facile… évidente… à la fois à l'intérieur et à l'extérieur… sentez l'univers vous en vous… et sautez vous dans l'univers… tout devient au final tellement simple… évident, logique… facile… vous savez… oui… vous savez… Ressentez… vous n'avez pas forcément déjà la totale pleine conscience de ce que vous savez mais vous la ressentez n'est-ce pas… à un niveau ou à un autre vous ressentez bel et bien cette intelligence sensorielle en vous… dans votre corps… dans votre âme… dans votre cœur… Ces énergies sont totalement régulées en vous… assimilées en vous… tout s'équilibre corporellement, mentalement, émotionnellement… Toutes ces hautes fréquences énergétiques… ces énergies quantiques… ces énergies vibratoires… Ces énergies de la pleine lune… du portail énergétique sont totalement et entièrement maîtrisées à tous les niveaux et dans toutes les dimensions… prenez une profonde inspiration nasale… et à mesure où vous expirez tout continue bel et bien de se mettre en place. Tant que les derniers éléments continuent de s'installer et de s'harmoniser, et avant que je ne vous accompagne dans la mise en place directement dans l'univers de vos souhaits, de vos voeux, de vos demandes… sachez que vous ne pouvez garder de cette puissante méditation que le meilleur pour vous… en accord et en adéquation totale et absolue avec l'univers… Sentez-vous libre également de me consulter en séance individuelle si vous en ressentez le besoin ou l'envie… ou si vous souhaitez travailler sur certains points en particulier… ou si vous voulez aller… encore plus loin… Si vous souhaitez participer à cette séance, pour tout ce qu'elle vous a apporté, sachez que vous trouverez un lien en description, vous permettant de le faire… Je vous en remercie d'ores et déjà, comme je vous remercie également de vos likes, et partage le plus grand nombre, afin que vos proches, afin que ceux que vous aimez puissent également eux aussi, profiter de cette puissante hypnose spirituelle. Alors à présent, avec tout l'apport exceptionnel, ces énergies maintenant réunies, unifiées en vous, toujours sous l'influence de la puissante superlune et de cet extraordinaire portail énergétique, je vous invite à formuler vos souhaits, vos voeux, vos demandes à la vie, à l'univers qui résonne, vibre et vit en vous. Formulez donc cela sous forme d'énergie, de sensation, de fluide, de couleur, d'image, de son de résonance, de vibration… ne formulez en tout cas aucun mot, aucune phrase… si vous souhaitez par exemple attirer l'amour inconditionnel ou l'abondance ou autre, ne formulez pas ça comme ça… laissez parler l'écho sensoriel que cette idée produit en vous… oui… Focalisez-vous sur les sensations, sur les ressentis que votre souhait ou demande produit tant dans, dans votre corps que dans votre cœur et non dans votre tête… Laissez résonner votre souhait en vous… ressentez-le dans votre ventre… dans vos muses… dans vos cuisses… laissez résonner votre souhait en vous… totalement… je ne sais pas peut-être produit-il de la chaleur… de la légèreté… prenez conscience de la traduction sensorielle de votre souhait… prenez conscience de sa transcription sensorielle… et plus précisément encore… de l'empreinte sensorielle et énergétique qu'il crée… Tout est énergie et sensation. Et tout ne peut se créer donc que sous forme de vibration, de sensation. Alors transcrivez votre message, votre demande à l'univers sous une forme sensorielle, énergétique. Et imaginez que vous propulsez toutes vos émotions, tout ce que votre corps... Raconte quand il vit ce souhait, toute l'énergie que cela crée dans votre cœur. et bien, imaginez que tout cela vous le propulsez sur une feuille blanche. Vous créez maintenant dans votre esprit. et laissez toutes vos sensations imprégner… cette feuille… ça peut être… des couleurs aussi… ou des sons… dans tous les cas… propulsez toutes vos émotions… sur cette feuille… sur cette feuille mentale… je vais compter de 1 à 5. À 5, votre message est énergétiquement et sensoriellement terminé et projeté sur cette feuille mentale. À 5, vous ouvrirez les yeux immédiatement et totalement, vous regarderez immédiatement la lune en prenant tout aussi immédiatement une profonde inspiration. En continuant de la regarder, et vous expirerez totalement l'air de votre bouche, en dirigeant volontairement tout votre souffle vers la lune. Tout en imaginant et visualisant votre feuille s'envoler vers la lune, sous la propulsion de votre souffle. Et vous direz mentalement, et avec votre cœur, merci… Et à nouveau, vous prendrez une profonde inspiration par le nez en continuant de regarder la lune comme si vous cherchiez à inspirer la lune… vous bloquerez une à deux secondes cette inspiration… le temps de visualiser au loin cette feuille qui rejoint le ciel et vous expirerez tout l'air par la bouche poussant ainsi la feuille encore plus loin encore plus haut tout en disant merci juste ça merci et vous ne le dites qu'une seule fois par expiration et vous referez la même chose une troisième et dernière fois, afin de constater, de visualiser, la disparition de cette feuille… et vous referez la même chose une troisième et dernière fois, afin de constater, de visualiser la disparition de cette feuille… Dès la troisième expiration, vous sortirez totalement d'hypnose, et vous serez dans L'ici et le maintenant. Terminez vos messages. 1. 2. 3. 4. Et 5. Vous ouvrez les yeux immédiatement et totalement pour regarder la lune et vous prenez une très profonde inspiration en continuant de regarder la lune et vous expirez totalement l'air de votre bouche en dirigeant volontairement tout votre souffle vers l'allure… tout en imaginant, tout en visualisant votre feuille s'envoler vers l'allure… et vous dites… mentalement et avec le cœur… merci… À nouveau vous prenez une profonde inspiration par le nez en regardant la lune comme si vous cherchiez à inspirer la lune… bloquez une à deux secondes cette inspiration… le temps de visualiser au loin cette feuille qui rejoint le ciel… et expirez tout l'air par la bouche… poussant ainsi la feuille encore plus loin… En plus haut en disant mentalement et avec votre cœur merci et à nouveau une profonde inspiration en regardant la lune et vous expirez l'air par votre bouche en en visualisant… la disparition totale de cette feuille à présent… et vous dites merci à l'expiration… et souriez maintenant… souriez avec le cœur… avec le ventre… j'ai envie de vous dire bravo… bravo et félicitations à vous… je vous dis… à très vite… au revoir…